Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour la partie 2 des, euh, du futur du développement qu'il pourrait y avoir pour les races de Total War Warhammer 2 dans, comme vous le voyez au logo évidemment, Total War Warhammer 3. Alors déjà bah, je suis très content du succès malgré la longueur de la vie de la première euh, enfin du premier épisode. Euh, je suis assez content des retours que j'ai eu, donc merci à vous bien évidemment. Euh, il y a eu quelques petites erreurs que j'ai faites, j'ai pas encore fait de commentaires vraiment développés, euh, mais peut-être que je le ferai. Il euh, y a eu 2-3 petites approximations, bah, tendance à dire end of time au lieu d'end time. Euh, j'ai parlé de la mage améthyste que je n'aime pas, <rire> j'ai dit que c'était la, la chef du conseil de, de l'ordre amétiste, c'est pas vrai, c'est juste une des bosses, mais pas le, le c'est pas la, la patriarche ou la matriarche. Et euh, surtout... Mon, mon énorme oubli surtout, euh, c'est de ne pas avoir parlé d'une unité naine qui pourrait arriver. C'est les naines, justement. <rire> c'est les naines. Avec potentiellement, bah dans le dans le jeu de rôle, parce qu'il n'y a jamais eu vraiment d'unité en figurine, mais euh, tout simplement pour les Daoui, eh bien il y a les prêtresses de Valaya, et pourquoi pas, eh bien, euh, des soldats euh, ou des Templières de Valaya, ou des croisés de Valaya, ou des porteuse de boucliers naine ou des reines naines, euh, ça serait bien pour le roster nain de rajouter bah, un peu d'unité féminine sans pour autant bien sûr changer tout le délire, puisque bien sûr à la base c'est pas forcément du roster normal mais euh, peut-être une unité euh, spécifique et pourquoi pas juste pas de seigneur mais peut-être pas, pourquoi pas, une, un, héros, un héros. Ça pourrait être assez cool puisque les prêtresses de Valaya existent dans l'histoire euh, de Warhammer. Donc revenons-en maintenant à nos moutons puisque bah, cette vidéo devrait être, je l'espère, plus courte euh, que celle du 1 Et on va exactement faire la même chose, donc c'est-à-dire faire un petit récap des euh, seigneurs, des différentes unités Des différentes mécaniques que pourrait apporter euh, Total War Warhammer 3 à des races du 2 Même si, on, l on en a déjà parlé un petit peu dans le 1, honnêtement les races du, de Total War Warhammer 2 ont été extrêmement bichonnées par Creative Assembly Donc il y a peu de chances qu'on ait un développement prolifique pour ces races-là je sais que bah, les fans aux elfes, les fans Skaven, les fans elfes noirs, les fans hommes se disent Ouais, ça va être trop bien ce genre de Solar 3. Je pense qu'il faut vite se dire qu'il n'y aura pas forcément énormément de contenu pour ces races-là, parce que, bah voilà, encore une fois, il y en a eu beaucoup. Donc. Euh pour moi, le focus sera surtout sur ben, des, bien sûr, total, les races de Total Warhammer 3, mais ensuite les races de Total War Warhammer 1. Donc si jamais il y a des DLC, du contenu qui sort pour les races du 2, ça sera peut-être dans longtemps. On sait que Total Warhammer 3 aura un développement normalement assez long et euh, qui se poursuivra sur de nombreuses années. Donc ça pourrait arriver bien après, en fait. Commençons par la race, évidemment, la plus appréciée et détestée à la fois. Il s'agit des Azur, les, les, les hauts elfes et je vais commencer par vous parler d'un projet que j'aime beaucoup et euh, bah, d'un seigneur qui est totalement euh, possible, même s'il n'a pas forcément été confirmé par Creative Assembly bien sûr mais c'est des unités qui manquent énormément dans la V8 et il y a carrément eu une liste d'armées compatibles, j'y reviendrai juste après. Il s'agit du euh, grand amiral Aislin. Aislin tout simplement hein, c'est qui C'est l'amiral en chef des forces euh, elfiques D'Ulsuan, et il est tout simplement l'envoyé du roi phénix pour tout ce qui est mission commerciale et mission d'ambassade et autres. Enfin, c'est celui qui est le grand amiral de toutes les flottes au Telf. Et il est surtout aussi connu pour être bah, l'un des dirigeants de Loterne. Et vous allez me dire, bah, Loterne, c'est déjà dirigé par Tyrion. Pas de problème à ce niveau-là, puisque les gardes maritimes de Loterne et la flotte de Loterne, bah, en fait, elles se déplacent partout dans le monde. Et il faut garder à l'esprit, comme dans la vidéo première hein, sur les races de Total War Warhammer 1, bah en fait, le focus de Total War Warhammer 3 sera surtout sur l'Est, Terre sombre, Montagne des Larmes, mais ensuite, bah, Katei, Nippon, Inja, etc. et Kouresh, mais aussi, eh bien, les terres, les désolations nordiques du Nord. Je rappelle, si vous avez des petits soucis, j'aurai pas autant de cartes sur celle-là, parce que bah, ça va partir dans tous les sens. Donc, je vous invite vraiment... Euh, à regarder tout simplement la vidéo de présentation de Warhammer avec les cartes et autres parce qu'il y aura des notions peut-être euh, qui pourraient euh, vous perdre si vous débutez A côté de ça, donc Ace ce qui est très intéressant c'est qu'on pourrait le voir un peu partout au final il peut être déployé bah, partout il y a de l'eau en fait hein, puisque c'est euh, le principe c'est qu'il dirige les armées maritimes donc honnêtement il est parfait en termes de seigneur légendaire aux elfes à rajouter. Le mec, vous pouvez l'envoyer partout, sur euh, par exemple Torelitis, je crois, les, les, les différentes, euh, les différentes euh, ambassades, les différentes cités elfiques qui sont situées au sud de Kouresh, euh, près d'Inja également. Et vers Nippon, au sud de Nippon, je crois que Torellitis c'est au sud de Nippon. Et on a également aussi connaissance de, euh, tout simplement, de cités, enfin de comptoirs elfiques au niveau de Katei et de Nippon. Donc il pourrait tout à fait prendre la place dans de ces comptoirs. On sait qu'il y a une île elfique, je crois, euh, au large, juste un peu en face. C'est un petit peu l'idée de Hong Kong en gros, hein, ou de Canton. Il y a l'idée d'un comptoir elfique en face, euh, sur une île qui est présente juste à côté de Katei. Donc on pourrait tout à fait le voir présent ici. Ça permettrait aussi d'avoir des nations elfiques euh, à Torelitis et autres pour le sud, avec notamment la cita les citadelles du Soleil Levant, si je ne dis pas de bêtises. Donc il pourrait y avoir ce genre d'emplacement de, pour les hauts elfes, et ça leur permettrait d'avoir une présence, une présence haute elfes un peu partout, euh, sur les territoires euh, autour de Kataï et en Extrême-Orient. Euh, ce qui est intéressant avec lui, c'est qu'aussi, c'est qu un des grands visages, lors de l'épisode qu'on appelle Storm of Chaos, hein, donc euh, Tempête du Chaos, qui je le rappelle a été décanonisé, mais pas entièrement, et énormément de choses ont été récupérées, et eh bien il est le visage elfique, qui lutte contre les forces d'Archaon et le Chaos, puisqu'il est le bras droit de Teclis dans cette lutte. Teclis est venu lui-même avec ses mages, et en l'occurrence, eh lui, c'est carrément les flottes de l'oterne et les flottes elfiques, les patrouilles elfiques qui débarquent dans la mer des Griffes, hein, donc au nord de l'Empire, pour pouvoir lutter contre les maraudeurs du chaos. Donc euh, ça c'est plutôt, plutôt intéressant, et quelle liste on pourrait avoir Eh bien, je vous ai cité Storm of Chaos, et là vous me dites attention, attention, quand vous entendez Storm of Chaos, vous dites c'est décanonisé, tout ça, tout ça, donc arrête de nous bassiner avec tes conneries sachez que j'ai ce livre et franchement si jamais vous pouvez le trouver sur internet, il est génialissime en termes de concept de choses qu pourrait, qui pourraient arriver et euh, j'en profite pour remercier aussi encore une fois Gergal et euh, Gilgak, qui m'ont donc deux viewers qui m'ont un petit peu donné deux trois, enfin euh, qui m'ont donné quelques infos sur certaines races que je connais un peu moins et euh, je parlais un petit peu voir ce qu'ils pensaient aussi de, de, de ce que j'ai pu mettre. Et ils m'ont parlé d'un truc, euh, je crois que c'est Jargal qui m'a parlé de ça, qui me disait justement qu'on avait des photos des devs et on voyait leurs figurines et leurs armées et ils ont des armées Tempête du Chaos. Et un truc en dehors d'avoir des photos, un truc qui peut vous qui vous dit instantanément que Storm of Chaos n'est pas du tout viré. Euh, dans, la, dans la tête des devs, c'est que déjà, bah, on sait que Boris Todbringer et les armées du Midanheim arrivent, on verra qu quel sera le roster, mais ça arrive. Et surtout, surtout vous connaissez le clan Echin, vous connaissez Snitch, qui est arrivé euh, avec le, le, le, le patch contre Malus Darkblade, eh bien, sachez, peut-être que vous ne le savez pas, mais en fait, le sorcier Echin et les triades d'Echin et bah ça vient directement de Tempête du Chaos. Et c'était une création de Tempête du Chaos pour représenter justement le clan Eshin avec des armées venues de Katei, hein. Katei qu'on verra dans Total War 3. J'y reviendrai un peu pour le clan Eshin par la suite. Donc, les listes d'armées qu'il y a dans Kataï, Euh Dans Kataï, pardon. Dans Storm of Chaos. Elles sont crédibles. Elles sont crédibles. Et à partir de là... Et eh bah, ben vous avez les unités de la V8 qui vont s'ajouter à cette liste d'armées, et ça peut vous permettre d'avoir une, vraiment une faction haute super intéressante, avec notamment, et eh bien, du coup, Aislin en tant que seigneur légendaire, mais ça amènerait aussi le seigneur le seigneur, le, le seigneur jouable, hein, des seigneurs jouables random, bien sûr, mais des seigneurs jouables qu'on appelle seigneur des mers. Le héros typique, justement, du côté garde maritime de Loterne, du coup, c'est le home des mers ou qui à une époque s'appelait le Commodore d'ailleurs, et ensuite on aurait tout simplement bah, les gardes maritimes de Loterne. Le, co la, le cotre volant qu'on voit ici, donc cette espèce de char aérien avec euh, plusieurs variations, soit tir, soit arme lourde, hein, avec grosse hache, etc. Qui sont tirés par tout simplement des rocs volants, donc les rocs c'est des espèces d'aigles, de, en fait c'est un mélange, enfin c'est plus petit qu'un aigle géant, euh, ça ressemble plus à des faucons géants en fait, euh, par exemple les faucons euh, géants elfes sylvains. Donc ils pourraient les ajouter sans char avec la version un petit peu elfes sylvains qu'on a eu avec Drisha, donc les, les, les, les, faucons, euh, les faucons de guerre en fait. Ça pourrait être intéressant de rajouter, on va dire, un régiment euh, naturel. Ça pourrait aussi, du coup, si vous jouez un peu RP avec Alariel, la reine haute euh, de jouer un petit peu des unités un peu plus naturelles. Et ce qui est intéressant derrière, après, bah, en dehors du cotre volant et, et des rocs volants, on a aussi les Wyrmes des mers. Les Wyrm des mers, alors moi-même, je sais pas vraiment à quoi ça ressemble, mais dans l'histoire, euh, bah, tout simplement c'est des créatures que euh, les aux elfes ont domestiquées notamment par la magie et qui servent les flottes, enfin qui servent de bêtes on va dire d'accompagnement de, des flottes elfiques donc à voir à quoi ça pourrait ressembler hein, parce que des unités à 100% aquatiques c'est compliqué donc est-ce qu'elles auraient une forme terrestre aussi on pourrait imaginer une espèce de vert géant euh, un, un serpent de mer géant un petit peu euh, avec bien sûr d'autres unités donc alors normalement dans la liste d'armées de Storm of Chaos on a les marins qui sont une variante des lanciers et des et des archers donc est-ce qu'ils feraient un système de garde argentée ou d'unité unique à la Eltarion pour, pour, pour les marins, ça je, je sais pas trop, parce que sur, sur le papier, la garde maritime de Loterne est censée être au-dessus. Donc ça serait juste peut-être les, les, les des... enfin, peut-être qu'elle ne serait pas du tout adaptée en unité. On a aussi ensuite les magiciens de Loterne, en fait, hein, les sorciers elfiques, avec les maîtres des tempêtes, qui sont les seigneurs magiciens, les seigneurs archimages ou elfes, spécialisés dans la magie des brumes et euh, bah, de la magie aquatique. Donc pourquoi pas, peut-être par exemple. Faire permettre d'avoir d'utiliser la magie code vampire peut-être un peu faire un hybride magie des profondeurs et magie je sais pas, des ombres ou un truc comme ça, essayer de faire un, un mixte au niveau de, de, de l'arbre magique pour montrer justement ce maître des tempêtes et on a le héros mage qui est le mage des brumes donc ça nous permet d'avoir un roster assez sympa euh, avec pas mal de variantes etc ça pourrait être vraiment très très sympathique notamment cette unité qui fait vraiment euh, savourer les joueurs aux elfes ensuite on a un... alors encore une fois je pense qu'il n'y aura pas forcément énormément de candidats hein. euh, pour moi Aislin est le plus logique Surtout qu'en plus, Aisling, il y a cette rivalité avec Lokir fellhard qui est déjà en jeu avec l'idée de du grand amiral Elfe Noir versus le grand amiral aux elfes. Donc, ça pourrait être très intéressant de l'impliquer, sachant que Lokir, j'y reviendrai après, bah en tant que en tant que grand seigneur, enfin, en tant que grand seigneur de l'armada elfe noire. Il est très présent aussi dans les zones euh, extrême orientale, donc il pourrait y avoir un clash un petit peu entre les deux aussi. À côté de ça, Capitaine Coril, Lion Main, donc euh, je sais pas exactement comment c'est prononcé en français. Euh, Coril, peau de lion, euh, je ne sais pas vraiment comment, comment ça se dit. Mais en tout cas c'est le chef des lions blancs, hein, cette unité extraordinaire évidemment dans le, dans le jeu. Hein, euh, tout simplement les lions blancs, bah, c'est une unité assez iconique hein, qui était aussi jouable dans Warhammer Online, hein, le même RPG euh, Warhammer. Et ça pourrait justement, euh, une des factions très appréciées par les hauts elfes, c'est Kras, qui à l'heure actuelle n'est pas jouable. Kras, c'est un peu les hauts elfes euh, les plus barbares, j'ai envie de dire, ceux qui sont le plus proches de la nature, mais euh, c'est des vrais bonhommes. On dirait un peu des spartiates, hein, dans l'idée, euh, c'est un peu les plus, euh, un peu les plus euh, barbares et berserker des hauts elfes, j'ai envie de dire. Et le principe des lions blancs, c'est que c'est des chasseurs qui sont envoyés pour fracasser des bêtes et montrer leur courage et leur vertu. Donc, on pourrait tout à fait avoir Koril, hein, qui est un, un héros elfique, euh, justement, représenter Kras et être envoyé, par exemple, dans les Désolations Nordiques, où il doit traquer les adversaires, puisque le principe c'est que Kras c'est le nord d'Ulsuan, hein, de l'Atlantide on va dire, de Warhammer, et au final eh bien c'est ceux qui en prennent plein la tronche généralement entre les invasions elfes noirs et les invasions euh, des Maraudeurs du Chaos, et eh ben ça pourrait être intéressant du coup qu'il soit justement en gros la, la vague de contre-attaque des Hauts Elfes. Ça pourrait euh, être un ajout gratuit parce qu'il n'a pas besoin d'avoir... Euh... ça pourrait être un seigneur gratuit tout simplement parce que ces unités sont déjà présentes en jeu, hein, les lions blancs euh, en tant que le vraiment lion, les formes félines, hein, les lions blancs l'unité, et aussi bah, les chars à lions blancs. Donc pour le coup, il n'y a même pas forcément besoin de le mettre en contenu payant, il est très facile à intégrer. Maintenant, est-ce que, sachant qu'il a deux objets magiques, donc ça c'est intéressant euh, d'un point de vue figurine, donc intéressant pour le mettre euh, en tant que seigneur légendaire, mais il y a cette critique qui est totalement légitime de se dire est-ce que ce serait pas plutôt un héros légendaire je rappelle le seigneur c'est celui qui dirige les armées le héros c'est celui qui accompagne les armées j'ai envie de dire Donc moi je vois bien Coril quand même en seigneur légendaire gratuit et pourquoi pas rajouter une unité euh, qui pourrait par exemple être les chevaucheurs de lions blancs. j'ai vu des conversions, c'est pas des unités officielles mais bah, on a des chars à lion blancs. on sait qu'on a des lions blancs l'unité euh, les elfiques qui sont capables de domestiquer des lions blancs d'ailleurs dans Warhammer Online hein, vous avez votre pet lion blanc est-ce que ce serait si débile d'imaginer des chevaux de lion blanc Là-dessus, c'est plus Creative Assembly qui devrait voir s'ils si veulent partir là-dessus, mais en soi, ce serait pas spécialement déconnant. Mais bon, pas besoin forcément de l'ajouter pour, euh, pour voir Coril apparaître. Maintenant, il y a un seigneur que je vois beaucoup moins apparaître en seigneur, parce que c'est aussi un héros, c'est Caradrian. Caradrian, que je vois pas du tout en seigneur, parce que bah, c'est juste un garde-phénix héroïfié. Hein. La grande différence entre un garde-phénix, c'est bah, il a des meilleurs stats et... Euh, le trait caractéristique de Karadrian, c'est que quand il meurt, il explose. Voilà. Et il monte, un... il monte un phénix. Après, bien sûr, il y a des unités. Pourquoi pas, avec lui pourrait arriver le héros, justement, euh, Garde-Phoenix. Mais en soi, je le vois plus en héros légendaire jouable par euh, tous les Hauts-Elfes, hein, puisqu'il représente le feu d'Assurian, donc le dieu principal des Hauts-Elfes. pourrait potentiellement être recrutable par tous les seigneurs euh, aux elfes, ça me semblerait être le plus intéressant euh, d'ailleurs j'en profite pour le rappeler parce que parfois il on... y a des questions là dessus, euh, vous pourriez vous dire mais il y a déjà un seigneur lion blanc c'est à, à la Star ou Alistair je crois des lions blancs, c'est pas un seigneur dans l'histoire de, de Warhammer, ce n'est pas un seigneur c'est un hommage à malheureusement un enfant euh, qui euh, adorait Total War Warhammer et qui je crois décédé, donc en fait c'est un hommage à Alastair, c'est pas un vrai seigneur dans le lore et le vrai seigneur Lion blanc pour le coup, euh, c'est Coril. Je préférais euh, rappeler un petit peu ça, euh, parce que j'ai parfois vu l'erreur de penser que bah, comme il y a déjà l'histoire, il n'y aura pas Coril. Donc, on a un autre personnage que, que je vais citer pour la forme, mais je n'y crois pas forcément non plus, c'est euh, Belanir ou Belanar, qui est tout simplement le bras droit de Teclis euh, chez les gardiens du savoir de OS. Vous savez, la grande tour blanche. Euh, il est, je, je sais, d'ailleurs, confirme-moi dans les commentaires ou pas, mais est-ce que c'est pas celui qui accompagne euh, dans la campagne Vortex, Teclis d'ailleurs mais je suis pas sûr, je crois pas que ce soit lui, parce que il euh, y a aussi euh, la page de, de, de Tyrion, et est-ce que est, l'autre c'est Belanir je, je suis pas sûr. Mais dans tous les cas, je le vois pas du tout en seigneur, euh, sachant que bon, bah, les seigneurs mages ils sont déjà présents maintenant euh, chez les aux elfes, donc ce ne serait pas un ajout intéressant. Et euh, on a déjà Teclis en seigneur légendaire, donc ça ferait un peu euh, ça fera un peu euh, redondant. Par contre, pourquoi pas en héros aussi, en héros légendaire euh, elfique. Et euh, j'en profite pour le rappeler, mais il y a aussi justement la page de Tyrion qui pourrait être intéressant et ramener un petit peu de roster féminin en héros légendaire euh, aux elfes, même si j'y crois pas des masses. Sachant que c'est quand même une représentante de Tyrannok. Et Tyrannok, euh, c'est cool, les chars, tout ça, tout ça. Maintenant, on va changer euh, d'atmosphère, euh, mesdames et messieurs. C'est fini, les oreilles euh, pointues, mignon, euh, mignonnes comme, euh, comme tout. On va attaquer les elfes noirs, les druci, les druci, les, dru les dru comme vous préférez. Avec euh, un, pour moi, l'elfe noir le plus crédible euh, en tant que seigneur légendaire qui pourrait arriver dans Total War Warhammer 3, c'est Mengil Manaïde, Mengil Manaide, hein, euh, qui est tout simplement le fils d'un des grands seigneurs de Clarkaronde. Clark, hein. Clark pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la dernière cité elfe noir. La grande cité elfe noire, parce que bah on a quasiment tous les représentants de toutes les grandes cités elfes noires sauf Clarcaronde et Clarkaronde ça se bouscule pas au portillon pour savoir les héros d'ailleurs j'avais fait la grosse erreur en stream de penser que Rakars était de Clarkaronde mais pas du tout il est de 40 car comme Lokir et au final bah c'est vrai qu'on se dit bah qui va diriger Clarcaronde Clark, Clark je le rappelle hein, c'est la cité qui se bat avec tous les elfes noirs en campagne et c'est tout simplement ce représenté par une hydre blanche sur fond rouge et bah leur, leur objectif, leur, la force de Clarkaronde, ce qui les différencie des autres cités elfes noires, c'est euh, leur bête de guerre, donc très adepte des, des seigneurs des bêtes et des maîtres des bêtes. Et à côté de ça, c'est surtout que ce sont les plus gros esclavagistes elfes noires, Donc, Et euh, c'est aussi connu pour la construction des chantiers navals, euh, donc des bateaux elfes noirs et des arches noires notamment. Donc Clarkaronde, c'est quand même un gros truc, c'est quand même une énorme cité et le, probablement l'enfant prodigue j'ai envie de dire, de Clark Caron c'est tout simplement Mengil Manhide ou Mengil... Euh Cielon, je ne sais plus comment il s'appelle euh, en français, mais c'est Mengil tout simplement. Donc Mengil euh, ce qui est intéressant avec lui, c'est qu'il pourrait apporter aussi des nouvelles unités d'elfen noir, parce que globalement, en tant qu'unité d'elfe noir, on a quasiment tout, on a quasiment tout. Mais ce qui pourrait être intéressant, c'est que bah, déjà, c'est un candidat parfait, puisqu'il a un peu arpenté le monde entier pour traquer des gens, tuer des gens. Sa grande particularité, si vous voyez ses bannières, euh, la bannière, les, les, les, les manteaux, et tout, en fait, c'est de la peau humaine. Euh, donc... C'est un être extrêmement sympathique qui écoute du Tokyo Hotel et qui se maquille et qui met de la musique très forte à 4h du matin évidemment. Euh, pour le coup, Mengil Manhide est très très dark, tel point que voilà euh, on l'appelle le dépasseur, c'est pas pour rien. Et à côté de ça, euh, donc on aurait déjà en plus sa faction, hein, puisqu'il dirige une faction, c'est tout simplement les Manflyers, donc en gros les dépaisseurs. Donc on a déjà le nom de faction pour, pour Mengil en plus. Et ce qui est intéressant avec lui donc c'est qu'il est de Clarcaronde, hein, évidemment, comme je vous l'ai dit. Et il a un énorme passif avec les Norse parce que bah, justement la première cape euh, qui s'est faite c'est la peau d'un Norse donc euh, généralement il aime bien traquer les Norse et c'est comme ça d'ailleurs qu'il a prouvé à son père qu'il était euh, un candidat parfait euh, pour pouvoir lui succéder. Donc ce qui pourrait amener avec lui c'est les dépeceurs justement, une unité un peu spécifique qui normalement est dans les dogs of war, hein, donc les, les chiens de guerre, les mercenaires, mais ce qui pourrait être intéressant c'est de le mettre en tant que, enfin que vraiment nouvelle unité qui serait peut-être un petit peu un équivalent des, soit des ombres soit euh, des corsaires et qui aurait un petit, euh, une hybridation possible, soit une unité un peu bas soit haut tiers mais un Petit mix en fait entre corsaire et d'épaisseur, hein, peut-être un, un intermédiaire entre les deux unités, quelque chose comme ça, avec potentiellement d'épaisseur arbalète, comme on le voit, ou d'épaisseur euh, normaux avec épée. Donc, ça, ça pourrait être assez intéressant. Mais ce qui pourrait être amené aussi, c'est justement la force des deux unités, enfin, de, de Clark -Ronde, à c'est-à-dire bah, des variantes à l'hydre. On sait qu'il y a une hydre, et j'en profite pour remercier d'ailleurs Gilga qui m'en a parlé. Mais alors, je n'ai pas le nom exact, mais c'est une hydre euh, bleue qui est. Spécifiquement résistante à la magie et qui est apparue dans du contenu White Dwarf. Euh, donc, c'est une hydre bleue et d'ailleurs qui a un souffle bleu au lieu d'un souffle de feu classique. Et elle est, sur... elle est plus fragile que les hydres normales, mais par contre, elle est beaucoup plus résistante à la magie. Donc, il pourrait peut-être faire de petites modifications là-dessus et peut-être par exemple à balancer des sorts aussi. Euh, et à côté de ça, bah, par exemple, ce qui pourrait être intéressant chez les Scaven, euh, spoiler, chez les Elfes Noirs, c'est de rajouter justement aussi des unités d'esclaves. Euh, des unités d'esclaves, pourquoi Et bien, bah, ce serait. De la chair à canon pour les elfes noirs et qui leur permettrait eh bien, pendant ce temps deux flanques, notamment avec les dépeceurs, et pourquoi pas avec d'autres unités, ça pourrait ramener en fait le, le, le bout du bout parce que c'était aussi une demande chez les elfes noirs, hein, de, les, les joueurs elfes noirs de, de rajouter bah, les esclaves hein, sur le combat et donc au lieu des esclaves Scaven de on aurait des esclaves humains, norse, etc. Donc ça ça pourrait être assez intéressant j'aime bien l'idée, sachant qu'en plus encore une fois c'est un candidat parfait pour être placé partout, pourquoi pas en norska euh, Norska qui risque d'être une sacrée poudrière dans Total War 3 parce que ça deviendra le carrefour un peu des, des terres désolation du Nord, etc l'Est donc euh, pourquoi pas en cas et sinon bah pourquoi pas partout ailleurs en fait à côté de et même dans les désolations du chaos hein, pourquoi pas ensuite on a un autre grand candidat en seigneur légendaire c'est euh, Tula, euh, Tularis Deadbringer qui a la particularité un petit peu comme euh, on parlait de Coril tout à l'heure soit être un seigneur soit un héros euh, c'est une petite redondance Tularis avec malheureusement Helebron puisqu'ils sont tous les deux de Arganet, euh, cité des exécuteurs, et c'est justement le seigneur exécuteur en fait. Donc il y a déjà des particularités, Hélebron a déjà beaucoup de bonus sur les, les, les exécuteurs, donc ça ferait peut-être un peu double. Mais il représente, et c'est un vassal d'Elebron, mais il représente aussi. L'avatar de Kane, donc euh, pourquoi pas hein, le dieu du meurtre et des, le dieu sanglant des elfes? Donc pourquoi pas le mettre en seigneur, peut-être gratuit? Euh, mécanique, on pourrait lui intégrer une mécanique un peu similaire à Thorox où il devrait. Euh Tant Qu'il continue de faire des, de, des meurtres et des massacres, etc., et bien il gagne en force et en bonus. Et euh, lorsqu'il ne, ne combat plus, il a des énormes malus. Ça pourrait être, et je parle pas de Dark Blade, et ça pourrait être intéressant, justement, peut-être de faire ça en tant que destructeur absolu. Ça vient bien avec son lore. Euh, c'est un ajout aussi d'unité qui pourrait être intéressant et qui est un peu oublié parce que bah, c'est du fin fond du lore où on, on oublie un petit peu, c'est le, les maîtres des gays. Alors vous allez me dire, les maîtres des gays, je connais, c'est tout simplement euh, les chefs arbalétriers elfes noirs. Oui, mais dans le lore c'est beaucoup plus compliqué que ça et c'est juste qu'en figurine il n'y a jamais une unité spécifique. Les maîtres des gays c'est tout simplement en fait euh, Malekis, le roi des elfes noirs pour défendre le nord, hein, l'Amérique du nord un petit peu de Warhammer, pour se défendre contre les invasions euh, chaotiques, et eh bien il a mis tout un système de tours de guet avec des vétérans qui gardent justement ces tours et qui sont les premiers au feu lorsqu'il y a des invasions nordiques, donc c'est des, des guerriers un peu d'élite même si c'est pas des gardes noirs ou des exécuteurs c'est des mecs assez vénères et justement en fait dans l'idée c'est un peu des gardes maritimes de l'oterne, sauf qu'ils sont pas du tout maritimes, mais dans l'idée c'est un peu une unité hybride qui tire à l'arc Enfin, la c'est pour le coup, c'est des arbalètes, et qui se battent au corps à corps. Donc, ça pourrait être une variante, justement, des affreux et, euh, et des épéistes elfes noirs. Ou pourquoi pas juste en faire une espèce de garde argentée elfes noirs. Hein. Ça pourrait, à mon sens, être assez intéressant, et surtout, c'est très thématique avec Total Warhammer 3 et l'arrivée, évidemment, des démons. Enfin, euh, ça, malheureusement, ça risque d'être plus compliqué. Enfin, on va, on va en parler. C'est tout simplement l'arrivée d'un héros légendaire que les joueurs elfes noirs attendent énormément puisqu'il s'agit de Sasuke, euh, pardon, euh, de euh, Shadow Blade qui est tout simplement l'assassin légendaire des elfes noirs. Euh, tout le monde le veut, tout le monde le veut, tout le monde le veut parce que bah, voilà, Dark Darkiku Sasuke, il est trop bien, Itachi il peut tuer tout le monde, c'est un ninja, tout ça, tout ça. Donc forcément il est très très attendu et euh, normalement la logique voudrait que ce soit le héros spécifique à Elebron vu que dans le lore eh ben, il ne sert et il ne répond qu'à Elebron. Maintenant on m'a fait la remarque effectivement que si Malekis arrive et dit à Lebron je veux Shadowblade là-bas, il y a peu de chances que Lebron, euh, dise non. Donc pourquoi pas ouvrir Shadowblade à tous les seigneurs elfes noirs, ça permettrait à tout le monde de pouvoir jouer son petit Sasuke. Euh, mais il y a un héros que j'ai pas mis en visuel qui est tout simplement le chef de la garde noire, il s'agit de Kuran Darkend. Kuran Darkend c'est tout simplement le chef de la garde noire et du coup le bras droit direct de Malekis. Et à mon avis, euh, lui, ce sera le héros spécifique, hein. si vous avez regardé la vidéo sur le 1, c'est tout simplement euh, l'occasion de renforcer un peu Malekis sans devoir rework et lui rajouter des mécaniques de fou. Tu lui donnes le champion légendaire, le mec de Malekis, un peu comme le Schwarzelm pour, pour euh, Karl Franz, et bien tu mets tout simplement Kuran euh, Darken. Après Kuran, il pourrait être aussi en seigneur étant donné que on sait qu'il a envahi Inja, donc l'Inde en gros de Warhammer. Ça pourrait être une logique de le mettre là-bas, mais je le vois beaucoup plus en héros plus qu'en seigneur. Maintenant, il y a potentiellement un replacement chez les elfes noirs que j'avais déjà évoqué dans la vidéo sur le 1, il s'agit de Lokir, Lokir Felhart qui est probablement l'un des seigneurs les plus intéressants des elfes noirs mais qui malheureusement est arrivé en contenu gratuit et du coup à qui il manque beaucoup de mécanique et pourtant il est important, hein. je veux dire si vous jouez Côte de Vampire c'est le boss final, enfin si Yessling qui arrive c'est son rival principal, genre Lokir il a, il a trop d'importance quoi. Et ce qui est intéressant dans le lore de Lokir, si vous avez fait ses objets légendaires et sa campagne, et eh bien c'est l'âme, enfin son masque, c'est effectivement là où il est euh, en lustrie, c'est à Chupayotl, Chupayotl, je suis désolé je ne connais pas la prononciation exacte, et ses lames, et eh bien, c'est tout simplement des lames qui viennent d'Inja. En gros, c'est la déesse Kali locale. Hein, et euh, il a, du coup, des lames qui viennent d'Inja. Donc, dans l'histoire, et eh ben il a un passif avec Inja, le petit euh, Lokir. Donc, ça serait intéressant de replacer Lokir potentiellement à Inja. Et ça permettrait aussi, peut-être, et eh bien, parce qu'il faudra le remplacer, il faut une présence elfe noire en lustrie jouable. Et du coup, tu remplaces, remplaces Lokir que tu balances à l'est, tu le remplaces tout simplement par Rakars, Rakars qui engorge complètement Albion à l'heure actuelle et qui empêche Nakai de jouer, donc tu le dégages d'Albion, tu l'envoies euh, au sud-ouest, et à la place et bah, par exemple tu laisses respirer Nakai qui meurt tour 10, et euh, potentiellement dans les désolations du chaos on pourrait avoir un replacement avec Malus Darkblade qui irait tout simplement dans les désolations du chaos. Si vous faites les, le, la quête légendaire de Malus Darkblade et ben, vous voyez que sa mission se passe tout simplement dans les désolations du Chaos donc Malus a un vécu, il a vécu je crois 10 ans d'ailleurs dans les désolations du Chaos, c'est un des rares elfes noirs à avoir vécu là-bas donc ça pourrait être intéressant de replacer Malus dans les désolations du Chaos. Et euh, encore une fois, euh, d'ailleurs Lokir il y a un autre point, c'est soit en Ninja, soit en Katei ou à Nippon, puisque la famille hein, euh, donc euh, le père de Lokir pour, pour être précis est le premier à avoir euh, pillé euh, Nippon et Katei et il l'a créer un tout simplement un comptoir et tout simplement un, un avant-poste pour les elfes noirs pour pouvoir piller les, les zones orientales du monde de Warhammer donc ça pourrait être intéressant d'utiliser cela. Maintenant on va encore une fois changer d'ambiance cette fois-ci c'est l'ambiance euh, des potis euh, Zomra avec euh, les Skaven et c'est probablement le seigneur de toute la liste que je vous fais qui est confirmé à 99% il s'agit de Tankol ou Sankol comme vous préférez le prononcer qui est Franchement, c'est confirmé à 99% un peu comme Boris Todbringer il arrivera dans Total War Warhammer 3 et il devrait être le seul seigneur légendaire à sortir dans Total War Warhammer 3 pour le coup parce que les Scaven, ils ont eu énormément de choses avec Total War Warhammer 2 donc normalement ça devrait être le seul à arriver avec les unités manquantes des Scaven. Donc, il serait le seigneur légendaire des prophètes gris, spécialisé du coup dans ces saloperies de sorciers qui te balancent des éclairs de malpierre, de malfoudres absolument insupportables pendant toute une bataille. Et ce qui semble le plus logique pour lui, c'est qu'il prenne le contrôle du clan Scruten. Le clan Scruten, c'est le clan Scaven qui a été fondé par le grand euh, Hérésiarque. Donc, j'ai oublié le nom parce qu'il a un nom de merde, hein, comme tous les Scaven. Pardon. Mais euh, du coup, le, le grand Hérésiarque, c'est tout simplement le sorcier, enfin le prophète gris suprême qui est directement en gros le pape du raccord nu. Si vous savez pas trop ce qu'est le raccord nu, j'ai fait des vidéos sur les dieux du chaos. Et en l'occurrence, eh bien le clan Scruten, du coup, c'est un clan spécialisé dans les prophètes gris. Et il est basé euh, canoniquement hein, dans l'histoire au niveau de Marienbourg, donc l'Ouest de l'Empire, et ce qu'on appelle le Westland, donc l'Ouest de l'Empire. Mais Tancol et probablement l'un des personnages les plus appréciés de la licence Warhammer, puisque il est présent en tant que vilain, vilain méchant, qui se fait battre plein de fois dans pas mal de bouquins. Donc au final, Tonko, il est apparu en Lustrie, il est apparu dans les Terres du Sud, il est apparu en Empire, en Bretonie, chez les Nains, dans les Terres Sombres, partout, partout. Donc honnêtement c'est un personnage qui est très facile à placer sur la carte euh, On pourrait avoir du coup le clan Scruten qui serait lui à Marienburg Mais pas forcément dirigé euh, par euh, notre bon ami euh, Tankol Et l'un de ses objectifs pourrait être récupérer le clan Scruten. Et un petit peu l'image du clan euh, Rictus avec le clan Scruten et le clan Scruten qui serait dirigé par Tankol Et Tankol bah, tu l'envoies dans les désolations nordiques, tu l'envoies les... euh, à, à l'est, c'est pas un souci Encore une fois il a bougé partout à côté de ça, les unités manquantes, justement, des on en parlait, il y a les verminarques. Les verminarques, c'est les démons. Euh, majeur, les démons représentent les démons du rat cornu, hein, le dieu du chaotique euh, des Skaven et du coup et eh bien le verminarque c'est le machin que vous voyez au fond à gauche il euh, y a d'autres apparences du euh, du rat, enfin des verminarques que personnellement je préfère mais celle là est quand même voilà ce qui est bien avec celle là c'est qu'il y a quasiment toutes les unités manquantes des Scaven, donc c'est pour ça que je l'ai utilisé mais c'est pas forcément l'itération que je préfère du euh, du verminarque a côté de ça on a les nuées, alors je sais ce que vous allez me dire, les nuées, Creative Assembly a déjà dit que c'était compliqué les nuées, que c'était un problème, mais en gros les nuées c'est quoi C'est plein de rats géants euh, qui forment une seule unité et que t'enverrais euh, à l'attaque, ça honnêtement c'est une unité facile à mettre je pense, pour... enfin à la fois difficile et facile à mettre. Pour Creative Assembly s'ils n'ont pas trop d'idées On a ensuite une unité qui est très très demandée Que vous voyez dans Vermintide le jeu C'est les Stormfins Les Stormfins c'est quoi C'est les Raogres euh, avec énormément de modifications euh, Physiques et qui ont des ratlings, hein, des, tout simplement des mitrailleuses ou des lance-flammes. Et l'idée c'est que bah, ces petits gars-là, les Stormfins, en gros ça serait des raogres avec des, du tir en fait. Des raogres avec du tir et on aurait l'évolution que vous voyez aussi au fond, des raogres mutants. Donc contrairement à une unité là ce serait un individu, raogre mutant. donc un Stormfind mutant géant à lance-flammes ou à ratling, on verrait comment ça se fait. Ensuite on aurait, bah pourquoi pas, alors je mets un point d'interrogation peut-être un héros Raogre, parce que qu'avec euh, Tankol arriverait un héros légendaire euh, Skaven, c'est tout simplement Vorax. J'oubliais son nom en anglais, mais en français je le trouve très stylé, c'est Vorax, qui est tout simplement euh, le garde du corps de Tankol et qui serait son héros légendaire à lui. Et pourquoi pas du coup, avec euh, l'arrivée de Vorax, eh bien, un héros Raogre. Sachant euh, qu'on a aussi potentiellement euh, la respatialisation de deux Skaven, de deux seniors Skaven, c'est Tretch et Snitch. Pourquoi Parce que La fois que les deux clans euh, dirigés par Snitch et euh, Tretch, à savoir celui de Tretch, le clan Rictus, et le clan Eshin de Snitch, qui sont tout simplement leur, leur QG, leur base d'opération, sont situées à l'est. Et du coup, bien plus intéressante pour Total War Warhammer 3. Alors il y a potentiellement deux choses. Soit, parce que je rappelle Total War Armor 3, vous aurez la carte de Total War Armor 3, et ce qu'on appelle l'Empire Mortel, la carte qui réunit celle du 1, celle du 2 et celle du 3 avoir leur placement dans Total Warhammer 3 pour la carte unique à Total Warhammer 3 et la carte Empire Mortel qui réunit les deux. Mais le clan Eshin, il est basé à Katei. Donc, ne pas mettre le clan Eshin à Katei, ce serait dommage. Je veux dire, beaucoup de gens ne connaissent pas trop Warhammer et surtout, ne connaissent plein de joueurs de Warhammer ne connaissent même pas Katei, en fait. Donc, pour eux, c'est du nouveau. Et là-dessus, ils sont quasiment au même pied d'égalité que des joueurs qui ont commencé Warhammer il n'y a pas longtemps. Donc, au final, mettre des figures connues pour les joueurs de Warhammer, c'est vital, c'est super important pour pas que... les gens demandent de la nouveauté, mais quand il y a trop de nouveautés, il y, y a un recul, il y a une peur et on se dit ça c'est pas du Warhammer. Hein, on a eu ce cas là avec, euh, dans Warcraft par exemple avec Mr. Pandaria. Donc mettre les grands noms que vous connaissez à, aux endroits qui sont totalement normaux, en plus c'est pas pour les, les déplacer en mode ouais voilà pour, pour les habituer, non, c'est les endroits canoniques. Le mont, le mont Bossu c'est l'endroit où il y a le clan Rictus dans les terres sombres Et c'est là son QG d'opération, c'est là où il lance ses bases, ses raids d'esclavagistes de, etc Et le clan Eshin, il a toujours été connu comme étant Akatei Et être un poids, une épine dans le pied des kateiens absolument insupportable Et d'ailleurs il est aussi présent à Nippon Donc on pourrait dissocier un petit peu euh, expédition du clan Echin au Nippon etc etc Et du coup, pourquoi pas Alors ce qui est sûr c'est que probablement en empire mortel on les verrait à l'est, ça c'est sûr Maintenant, avoir, et d'ailleurs par exemple, Tretch est aussi connu dans End Time pour avoir détruit Nippon. Donc pourquoi pas envoyer aussi Tretch sur la côte ouest euh, de, de Nagaros ou directement à Nippon. Sachant que ce qui est aussi intéressant avec ces, ces clans là, c'est que on n'a jamais eu ce passif avant, mais dans Total War: Warhammer 3, dans la carte de Total Warhammer 3, eh bien, on pourrait placer des seigneurs non jouables ou jouables peut-être à l'est. Par exemple, Snitch. Snitch, même si vous l'affrontez en tant que cathé1 vous ne le jouez pas, vous pourriez affronter directement Snitch présent sur la carte. Ça, ça c'est s'est pas vu dans Total Warhammer 2, parce que bah c'était pas les mêmes factions, c'était pas les mêmes endroits. Donc, il n'y a pas de précédent, c'est très difficile de savoir si ça sera fait ou pas. Moi, personnellement, je pense que ce serait plus intéressant de le faire. Ensuite, on va pouvoir attaquer euh, d'autres unités qui manquent, mais pour le coup, je pense qu'elles ont moins de chances d'arriver. Mais, ce qui reste, hein, les fonds de des Scaven, on a tout simplement un, un oubli qui, pour moi, est dommage. Et pourtant, je suis joueur en donc donc l'escaven c'est de la saloperie à mes yeux, hein. vive ce texte. Et oui, les... un truc auquel beaucoup de gens oublient, bah déjà le clan pestilien n'y a pas grand chose, mais surtout, bah, en fait, on n'a pas de seigneur jouable du clan pestilien. Il n'y a pas de seigneur de la peste, en fait. Vous avez en héros les moines de la peste, des unités moines de la peste, mais il n'y a pas de seigneur de la peste. Et pourtant ça existe, c'est les papes de la peste... Et les... pourquoi ne pas les mettre en fait Et ce qui est intéressant aussi c'est qu'il pourrait venir avec une figurine, Alors, je ne l'ai pas mise malheureusement parce qu'il n'y avait pas les deux ensemble, mais il euh, y a une monture qui existe dans, chez les scaven, c'est la litière, la litière de guerre. C'est tout simplement une, une espèce de palanquin porté par des vermines de choc avec euh, tout simplement le seigneur. Scaven qui trône dessus pour donner ses ordres au reste de la meute et ce qui est intéressant aussi c'est que du coup avec l'arrivée de Tankol, et eh bien on pourrait par exemple ça pourrait être une des montures du prophète gris la litière de guerre donc ça pourrait être la litière de guerre du seigne des seigneurs de guerre euh, Scaven, du prophète gris et pourquoi pas du nouveau hein, tout simplement du nouveau pape de la peste euh, autre point aussi c'est le maître mutateur qui est pour le coup lui n'a même pas eu de figurine mais le maître mutateur il est, il est présent dans l'histoire et d'ailleurs bah, vous connaissez Srod du clan Mulder, c'est le seigneur des maîtres mutateurs. Mais le maître mutateur en fait c'est tout simplement le seigneur des packmasters, donc des maîtres de la meute Skaven. Il n'y a pas de maître de la meute au-dessus de héros en fait. Il n'y pas en jouable en seigneur. J'y crois pas spécialement au maître mutateur mais pourquoi pas, ça pourrait être du contenu très facile à faire en, en gratuit. Mais bon, je, je n'y crois pas forcément. Il y a enfin un dernier clan... Qui est, que je trouve particulièrement intéressant, j'aime bien tout ce qui est morts vivants aussi. Donc, un clan extrêmement intéressant à mes yeux, c'est le clan Mortkin des Scaven, qui je pense apparaîtra, mais en faction non jouable. On lui pètera la gueule à un moment donné. Mais le clan Mortkin, ce qui est très intéressant, c'est que c'est le principal clan Scaven qui a lutté contre les morts vivants, et notamment contre Nagash. Et dans Total Warhammer 3, je pense que les morts vivants ils vont avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de nouveautés et beaucoup d'amour. Donc, ce serait intéressant voilà, de mettre le clan Mortkin, qui est un clan plutôt rival de Neferata, de Nagash, de toutes ces saloperies, des lignées Strigoy et autres, donc ça pourrait être intéressant et dans le lore, alors ça, ça vient du fond de jeu de rôle, tout ça, tout ça, mais il y a aussi des nécromanciens Scaven, bon ça j'y crois pas du tout pour le coup, ensuite on va pouvoir dégager ces saloperies de, de Scaven et passer à nos chéris, évidemment hein, toute objectivité dehors les hommes lézards, alors les hommes lézards il n'y a pas grand chose, c'est un peu comme les Scaven ils ont eu énormément d'amour les hommes lézards donc, il reste plus grand-chose. Mais l'un des seigneurs, et probablement le seigneur le plus demandé par les joueurs hommes-lézards, y compris moi d'ailleurs, hein, c'est Teto Echo. Teto Echo qui est euh, le maître astromancien euh, qui, dans son histoire, est lié à une cité-temple... Euh, euh, sk pardon, <rire> c'est Qui est lié à une cité-temple hommes c'est tout simplement Draxlan. Alors, désolé, les prononciations euh, amérindiennes, c'est horrible pour moi. Euh, qui est potentiellement déplaçable partout... Euh, puisque bah, à, à partir du moment où c'est un astrome ancien, il voit en fait, il, euh, il arrive à anticiper de l'avenir, etc. Donc c'est très facile de le dire, bon bah voilà, il est parti dans les terres du Sud, bon il est parti euh, dans euh, les îles aux dragons, il est parti dans les jungles d'Inja, ou il est parti dans les cités euh, de Kourech. Sachant qu'il y a de grandes chances qu'il y ait des hommes lézards à Kourech. Mark my words. Euh, Il y a notamment la cité des Anciens Perdus euh, à Kourech, donc il y a de grandes chances peut-être plus tard de mettre autre chose mais à mon avis au début les placeholders ou même durable de manière durable à mon avis ce sera des hommes lézards à Kourache. et euh, bah, pourquoi pas justement mettre ce petit gars là Teto Eko en courèche dans les îles aux dragons ou en euh, ninja ça pourrait être assez intéressant en mode bah, il doit euh, relancer un petit peu les, les anciennes cités euh, temples hommes lézards ça va très bien avec son histoire Ce serait pas incohérent de le voir partir à travers le monde puisqu'il a euh, vu des choses, il a vu l'avenir euh, ce qui est intéressant aussi c'est qu'avec lui pourrait venir un héros qui est très demandé par les joueurs hommes lézards c'est un héros légendaire euh, Saurus à, à savoir chaque axe en gros c'est tout simplement le héros garde des temples Saurus qui est assez badass hein, qui est méga vénère, alors pour le coup il n'est pas de la même cité que euh, Teto Echo, mais ce serait l'occasion de l'intégrer pourquoi pas le rendre jouable à toutes les factions où ce serait la particularité euh, de Teto Echo. sachant que Teto Echo pourrait être du contenu totalement gratuit euh, parce que bon il, il, il n'apporte pas grand chose ce qui pourrait apporter à la limite c'est les Seigneur Skinks Oracle, mais sinon, bon, ce serait, ce serait pas forcément grand chose. Euh, pourquoi pas aussi les héros gardent des temples, mais bon, a, ça ferait peut-être un peu euh, doublon avec euh, les vétérans scarifiés Saurus, donc je sais pas trop à ce niveau-là. Par contre, ça, c'est mon bébé, mon chouchou. Des unités qui manquent chez les hommes les arts, je l'ai dit, il y en a plus beaucoup. Il reste des petits monstres, hein, j'en parlerai pas dans, dans cette vidéo-là, peut-être un jour, mais il reste des, des créatures euh, de la forêt, mais globalement, il y a surtout Tishi Wichi, il est connu dans les Dogs of War, puisque Wichi c'est tout simplement, alors c'est du vieux, hein, c'est de la V5, c'est la première itération des hommes lézards euh, dans, dans Warhammer en jouable avec les livres d'armée, et il y a son homologue de l'ustrie qui s'appelle Inchi Winzi, peut-être que je prononce mal, mais ce que j'aime beaucoup avec Wichi c'est que ça pourrait être le seigneur homme lézard vraiment unique puisque ce serait un skinks à grande crête et là vous allez me dire ça existe déjà, non il y a trois types de skinks, les skinks normaux Sarbacane, tout ça tout ça les skinks à crête rouge Tehenewin et les fanatiques de Sotek et enfin les skinks et pourtant ils ont aussi des grandes crêtes mais ce sont des crêtes rouges et les skinks à grande crête qui eux sont spécialisés, qui n'existent plus trop dans les versions récentes du lore mais qui sont tout simplement les Skins spécialisés dans la monte de euh, sang-froid, donc euh, ces espèces de grands, v... de grands raptors. Et du coup, eh ben, ça serait super intéressant de les mettre, puisque ça serait le seigneur légendaire homme-lézard spécialisé dans la cavalerie terrestre, contrairement à tic tac qui lui est cavalerie aérienne. Donc la cavalerie terrestre, il pourrait arriver très facilement, ça serait très simple à développer du coup pour, euh, pour Creative Assembly, les sang-froid sont déjà, sont déjà faits et les skins, bah, ils sont déjà faits. Donc tu rajoutes des petites modifications au niveau de la tête, et voilà, basta, c'est assez facile d'un point de vue en tout cas purement graphiste. Et pour le coup, eh bien, tu as les anciennes unités, puisque à une époque, ce n'était pas les Saurus qui montaient les sang c'était les Skinks, et dedans, vous aviez du coup les chevaucheurs de sang normaux et les chevaucheurs de cornus. Donc déjà, ça t'apporte de la cavalerie légère et intermédiaire. Et la particularité de ces Skinks, comme vous le voyez, c'est qu'ils ont des euh, Saguets, hein, des, des Javelots. Donc ça pourrait être bah, des Tirailleurs, Cavalerie Légère, Hommes Lézards, avec un buffer pour les unités de sang-froid, on sait que la cavalerie va être remise à, au premier plan avec Total Warhammer 3. Il y a déjà un rework sur le 2 pour préparer un petit peu tout ça. Donc mettre de la cavalerie légère aux hommes-lézards, ça pourrait être un petit plus. Et avec un seigneur qui buffe justement les saurus sur sang-froid et surtout les Skinks sur sang-froid. Euh, donc un autre truc qui pourrait être arrivé aussi, c'est les archers Skinks à l'ancienne. J'y crois pas des masses, mais pourquoi pas. Les, à l'époque, les Skinks à la V5 avaient des arcs et pas des, et pas des Sarbacanes. Non. Pourquoi pas une variante en mode euh, archer Skins et un point que je veux évoquer surtout et pourquoi je crois plus en Tishiwichi par exemple que euh, Inchi Winzi c'est que euh, Tishiwichi c'est tout simplement ce un Skinks qui est le seul, serait le premier seigneur légendaire homme lézard originaire des terres du sud la plupart, les joueurs hommes-lézards adorent la lustrie, tout ça, tout ça. Personnellement, ma, ma cité préférée, c'est Zlatlan. Malheureusement, Zlatlan, il n'y aura probablement jamais de seigneur légendaire à Zlatlan. Mais Zlatlan, ça a toujours été ma cité d'enfant, enfin préférée quand j'étais enfant, puisque bah, il y avait plein de trucs super intéressants, et notamment, c'était les grandes itérations de, de, de l'Arabie et des Katéiens qui étaient liées à Zlatlan. Donc moi, ça a toujours été une cité qui m'a fasciné. Et malheureusement, bah, petit à petit, avec les éditions, elle a été un peu oubliée, Zlatan, au profit de mettre vraiment l'accent sur la lustrie. Et Wichi, eh c'est le seul seigneur légendaire originaire des Terres du Sud, pas Zlatan, mais des Terres du Sud, et surtout, c'est tout simplement le seul seigneur légendaire connu des hommes lézards qui est natif, le plus oriental, le plus orientaux, tout simplement l'homme lézard le plus à l'est, parce qu'il est encore plus à l'est de Zlatan. Le nom de la cité, c'est un peu ridicule, puisque c'est... Euh un nom de bouffe mexicaine, les Enchiladas, enchilada je crois, un truc comme ça. Donc sa ville s'appelle enchilada et y a, on ne sait pas vraiment où elle est, mais il y a des rumeurs comme quoi ce serait dans les îles aux dragons ou en tout cas l'est des terres du sud. Donc ça serait probablement l'homme lézard le plus à l'est vis-à-vis -vis de Total Warhammer 3, ça me paraît plutôt crédible, et surtout, eh bien, euh, vu que sa cité a été détruite, etc., euh, il est globalement euh, un grand voyageur, et il a parcouru un peu le monde, c'est pour ça qu'il est aussi dans les Dogs of War. Donc ça pourrait être très très intéressant pour teaser les Dogs of War, et aussi parce que bah, c'est l'homme-lézard qui est probablement le plus légitime à l'Est, tout simplement. Ensuite, on va pouvoir attaquer une autre nation où là, il y a beaucoup de choses à dire, étant donné que eh bah, ça fait partie des, des factions, des races du 2, qui n'ont pas eu de seigneur légendaire après le pack de base hein, de Kemri et des rois des tombes, donc il euh, n'y a pas eu de cinquième seigneur légendaire. Il y a peu de chances, il y a probablement plus de chance qu'il soit bichonné par euh, Creative Assembly et Game Workshop, mais il euh, reste pas grand-chose non plus, et la plupart des seigneurs peuvent être redondants. Donc à, à ce sens, en ce sens à mon avis, apophase, le seigneur Scarabée me semble être le plus, euh, le plus original de tous les rois des tombes euh, existants. Puisque bah, c'est un peu le Imhotep de la momie pour ceux qui connaissent, c'est le prince Paria des rois des tombes. C'est un mec qui, euh, de son vivant, a tué euh, sa famille pour pouvoir accéder au trône. Et euh, je crois que c'est le trône de Noumas, mais je ne suis pas sûr d'ailleurs de la cité euh, Et au final, eh bien, il a été, euh, parce que c'est le, le plus grand crime qu'on peut commettre en Eekara, hein, la zone des rois des tombes, situé au de haut des terres du sud, hein, je le rappelle, c'est tout simplement d'avoir fait un régicide. Et du coup, il va être enfermé, il va être banni et son âme va être maudite. Hein, c'est tout ça, l'œil que vous voyez sur la tête. Il a été maudit et il a été enfermé et son corps a été dévoré par les scarabées, etc. etc. Donc, l'intérêt de ce personnage-là, c'est qu'il a déjà sa mission légendaire presque, et sa mécanique unique, c'est de devoir trouver, d'avoir de enfermé des seigneurs pour pouvoir les juger devant, j'ai oublié le nom de son dieu, mais c'est le dieu qui l'a justement, qui a son âme. C'est un dieu de Neekara, hein. c'est pas un dieu du chaos, je vous, je vous arrête tout de suite. Et l'idée c'est que eh bien il doit trouver quelqu'un qui est pire que lui, qui est en gros la plus grosse pupute de l'univers de Warhammer, pour pouvoir sauver son âme. Et donc, eh ben, le mec, il, il arpente un peu le monde pour trouver ce fameux euh, gros connard, <rire> pour récupérer sa place et son âme. Donc... Ce mec là, et eh bien il pourrait, en plus du point de vue visuel, il est vraiment unique, donc c'est vrai que ce mec là pourrait être un des rois des tombes qui est très facile à justifier pour l'envoyer dans les terres, euh, dans les désolations nordiques, et en plus il a été dans les désolations nordiques, en euh, Norska, dans les terres sombres, ou même à Kataï, etc. Donc ça, ça pourrait être, mais je le vois plutôt lié au nord vers le chaos et tout, Donc euh, parce qu'il cherche des gros connards, hein, les gros connards ils sont souvent serviteurs du chaos. Donc ça pourrait être très intéressant à ce niveau là. Et comme son nom l'indique, c'est un seigneur Scarabée, il pourrait amener euh, des unités manquantes dans le roster Roi des tombes, c'est-à-dire, pourquoi pas, des Scarabées géants, qui sont dans Warhammer Online, hein, les Scarabées géants, il y a des super artworks, euh, Scarabées mort-vivants géants, les nuées de Scarabées, même si bon, il y a toujours le problème des nuées qui peuvent être compliquées à animer, etc. Les momies, et eh oui, les momies mort-vivantes, on n'y pense pas parce que c'est tellement évident, mais à une époque, quand les Rois des tombes n'existaient pas, et que c'était juste le roster mort-vivant et compte vampires et Roi des tombes ensemble, eh bien, il y avait des momies alors ça dire les momies maintenant c'est du roi des tombes etc non non mais là vraiment une unité momie qui serait un peu les serviteurs justement d'Apophas euh, des mecs euh, proscrits, bannis qui n'ont pas eu le droit à des grands rituels etc c'est plus ce serait un peu les parias euh, des rois des tombes et du coup ce serait des momies sans véritablement sépulture ou autre et du coup ce serait ses serviteurs et pourquoi pas dans cette idée créer des soldats uniques un peu des soldats scarabées un peu comme lui qui aurait subi les mêmes, les mêmes tourments mais en moins grave je dirais et pourquoi pas bah des chevaucheurs de scarabée mort si scarabées mort vivants si les scarabées mort-vivants arrivaient. Ça pourrait être assez intéressant à ce niveau-là. Et pour la mécanique de prison que j'évoquais, eh on pourrait avoir la mécanique de prison un peu façon Eltarion si vous avez du mal à visualiser, où ils devraient emprisonner les mecs et juger leur âme pour savoir si ça peut le libérer ou en tout cas l'améliorer, le renforcer. À côté de ça, on a un autre seigneur légendaire euh, qui est très important. C'est tout simplement le seigneur légendaire Necrotect. Vous savez ceux qui les grands ingénieurs de Neekara qui ont bâti euh, toutes les constructions, les sphinx, les grands chatons, tout ça, tout ça. Et en l'occurrence, il y a deux grands candidats. On a, euh, alors désolé, les noms c'est compliqué. CNSmet, qui est une, ça, c'est une représentation de CNSmet, ou Ramotep. Les deux euh, sont des grands vizirs qui dirigent des, des endroits, etc. Ramotep c'est même un roi des tombes je crois. Et Senesmet, c'est le grand vizir. Euh, c'est le grand vizir de Qatar, si je ne dis pas de bêtises, Senesmet, là où Ramotep est un roi euh, de Noumas, Noumas Noumaye. Et au final, eh bien en tant que seigneur nécrotecte, il pourrait ramener justement des seigneurs nécrotectes jouables, et pas juste le héros nécrotecte Et moi personnellement, les deux, du coup, bah, ce qui est intéressant, c'est qu'il peut être envoyé assez loin de Nekara parce que c'est des mecs qui protègent leur construction, c'est des grands architectes, des grands ingénieurs et dès que tu touches à leur connerie à leur pardon, alors leur, euh, leur fabrication, bah euh, ils pètent un plomb et ils peuvent aller euh, à l'autre bout du monde. Par exemple, c'est le cadre à Motep qui a été détruire euh, Uberstrike et certaines villes impériales et euh, cns CNSmet lui pour le coup, bah euh, il est euh, connu pour euh, avoir créé, bâti plein de choses dans la vallée des rois et du côté de Libaras, Lamia, donc l'est le, des terres du sud vers Shizar, qui doit avoir beaucoup d'importance dans Total Warhammer 3, donc le bas des terres sombres, le sud des terres sombres, sachant que les terres sombres aussi étaient euh, à un moment donné, roi des tombes. Donc, il y a moyen le sud en tout cas. Il y a moyen du coup d'envoyer de, par exemple bah, Apophas dans les terres sombres ou pourquoi pas c'est nesmet et Ramotep. Et pareil, hein, euh, si avec l'arrivée de katei en grande civilisation humaine très vieille, etc., l'une des premières euh, civilisations humaines, on pourrait opposer ça avec Nekara. Et du coup, envoyer par exemple, pas bah, CNS Met ou vers KATEI, Nippon, INJA ou KURESH, en mode, euh, non, non, c'est nous qui sommes les meilleurs bâtisseurs du monde, pas vous les cocos. Donc ça, ça pourrait être assez intéressant. Et CNS Met, ce qui est cool, c'est qu'en plus, il est dit qu'il est enfermé dans un géant d'os euh, pour pouvoir justement mieux bâtir des, de, de plus gros, plus grandes constructions, en gros. C'est un peu un méca roi des tombes, quoi. Donc ça, ça, ça lui, personnellement, choisit CNS Met parce que... Il a la classe, putain Il est dans un... Le mec, c'est Pacific Rim des rois des tombes, genre rien que ça, c'est visuellement super stylé. Alors que Ramotep, pour le coup, bah, c'est juste un roi des tombes nécrotecte. De, voilà. Donc, personnellement, j'aurais plus tendance à imaginer CNS Met que euh, Ramotep. Et avec euh, l'arrivée d'Apophas, et pour le coup, par contre, CNS Met serait facilement du contenu gratuit, je pense, contrairement à Apophas. Mais il pourrait, dans ce sillage-là, arriver les titans cameric, qui sont des scarabées géants, mais pas cette fois euh, vivants, morts vivants. C'est tout simplement des constructes en fait hein. C'est des constructions, les titans kémériques. Donc des espèces d'énormes scarabées d'obsidienne avec euh, des couleurs Et euh, bah, ça pour Apophas aussi c'est visuellement scarabée, Donc ça pourrait euh, bien se passer Et en plus bah, ça marcherait bien avec euh, les seigneurs nécrotectes. De plus euh, ce qui est intéressant Ce serait de rajouter une autre unité aussi les géants d'os en mêlée Qui est très demandé qu'on a le géant d'os à arc Mais le géant d'os mêlé avec double épée Ça pourrait être assez cool Mais également aussi les uchapti à armes à deux mains et oui il y a les usheptis à arc et à épée dans chaque main mais il n'y a pas les usheptis à armes lourdes qui était pourtant la première figurine donc ça pourrait être des variantes assez intéressantes on a aussi les cavaliers squelettes lourds qui ne sont pas en jeu, on a les cavaliers squelettes les cavaliers de Nekara et les chars mais on n'a pas les chars lourds et les cavaliers lourds donc ça pourrait être assez cool aussi de les mettre et il y a une autre unité que je ne connaissais pas avant, avant d'avoir lu le, le livre V8, c'est les colosses de nécrolithes qui sont en gros des variants du géant d'os, mais en version constructe, pierre d'obsidienne, tout ça. Donc euh, ça pourrait, pourquoi pas, être sorti. Maintenant, moi, il y a une unité que je garde pour la fin, c'est le petit chat, qui sont vraiment, je trouve, très très cool et qui viennent du jeu de rôle. C'est tout simplement les bastétis. Les bastétis, c'est quoi C'est des lions, léopards, chats géants en gros, euh, qui sont tout simplement momifiés et qui servent de garde des temples. Euh, et garde des âmes pour les rois des tombes de Neekara. et ça je trouve ça génial parce qu'en plus là on pourrait dire ouais mais c'est chiant à faire etc vous avez les lions blancs les lions blancs sont déjà animés déjà visuellement il faut juste enlever la couche de peau en fait et boum t'as ta variante pour les rois des tombes ça te ferait aussi tes chiens euh, de rois des tombes qu'ils n'ont pas forcément donc ça pourrait être cool sachant qu'il existe deux variantes donc les Bastetis normaux qui viennent du jeu de rôle du coup et les bastetti sacrés ou bastetti suprêmes qui est la version plus plus et pourquoi pas les imaginer bah, tractés en chars, hein. Neikara c'est la grande euh, civilisation des chars donc pourquoi pas des chars bastetti sachant que les Bastetis sacrés ils ont aussi un peu un pouvoir de buffer donc pourquoi pas en unité de renom sinon mais les bastetti sous forme normale de chiens en meute ou tractés par les chars c'est vrai que ça ferait un peu redondance avec les elfes pour le coup ça marche très très bien avec les rois des tombes et c'est dans le jeu de rôle roi des ombres. Donc là dessus moi je n'y vois pas forcément d'inconvénient. Dernier point concernant les rois des tombes c'est l'arrivée de Nekaf. Nekaf c'est tout simplement le héros légendaire de Cetra. Euh, c'est le bras droit de Cetra, sa main armée, son exécuteur et son exécutant. Donc euh, pourquoi pas un rework aussi pour Cetra où on est justement Nekaf en héros légendaire. Qu'il faudrait éveiller donc monter en puissance pour pouvoir l'éveiller et surtout un Système de confédération pour les rois des tombes exclusif à Cetra, puisqu'il est censé être le roi des de rois des tombes. Euh, avec un, ça serait pas très compliqué comme rework, ce serait juste que Cetra puisse confédérer les autres rois des tombes. Sachant que par exemple, bah, Kalida euh, et Libaras euh, sont pas du tout opposés à Cetra, donc et bah, vous avez Ketep euh, qui est totalement un fanboy de, de Cetra Sama, donc. Il n'y a aucun problème pour euh, que Cetra, il faudrait que le donner qu'à Cetra, mais Cetra puisse confédérer les autres euh, rois des tombes avec un système qui ne serait pas par diplomatie, mais un système similaire à celui des orques. Arrivé avec le rework des orques, en gros, il explose un roi des tombes, s'il a réussi à lui exploser la gueule, il a une option de confédération. A mon sens, ce serait intéressant si c'était exclusif à Cetra. En plus de ça, on lui donne son petit euh, necaf. Si vous avez vu ma vidéo sur Total Warhammer 1, Arcane ne serait pas en reste avec euh, Nagash. Donc voilà il y aurait des choses sympas et en plus euh, la petite Neferata euh, pour le coup euh, c'est la rivale directe de Kalida Donc Kalida aurait sa Nemesis directe qui serait au nord donc pour Kalida il y aurait du contenu En fait c'est juste Ketep qui serait un peu dans la merde je dirais mais pourquoi pas replacer Ketep par exemple euh, vers Katei ou Nippon Ça serait pas forcément déconnant non plus puisque c'est le mec exilé tu peux totalement le dégager euh, à l'ouest ou à l'est tout dépend du point de vue donc là-dessus, euh, sachant qu'il y a un autre personnage qui est intéressant aussi, euh, il faut pas oublier, c'est les euh, grands prêtres liches, en fait. Parce qu'on a le prêtre liche en héros, mais en seigneur, on n'a toujours pas de grands prêtres liche. Donc ça serait l'occasion d'aider un peu euh, Ketep, de lui donner l'accès aux seigneurs, euh, et à tous les rois des tombes d'ailleurs, d'avoir accès aux grands prêtres liches, qui normalement sont des seigneurs, et depuis la 6 hein, depuis l'avènement des rois des tombes, bah... C'est censé être un seigneur jouable en fait, le, le, grand, roi, le grand prêtre liche. Et un autre, euh, pourquoi pas seigneur ou héros, euh, c'est tout en canout. Tout en canout, alors je sais, il a un nom à la couche de hein, verre parce que c'est tout en canon, mais on a changé un peu la fin. Euh, c'est tout simplement un roi des tombes couvert d'or. Donc il a un masque un petit peu à la Kalida, mais version or. Et ce qui est intéressant, c'est que ce mec-là, dans son lore, il y a une, spécifici une spécificité, c'est que, eh bien, c'est le seul roi des tombes qui combat avec des vivants. Et si jamais l'Arabie devait arriver dans Total Warhammer 3 eh bien il pourrait lui donner, ce serait très facile, hein. tu prends un roi des tombes normal, hein, euh... un roi des tombes normal, mais avec des unités arabéennes à... qui pourraient rejoindre le, le roster. Voilà, éventuellement, sinon un héros simple. Maintenant, nous allons pouvoir attaquer les pirates. Eh oui, il est temps d'attaquer de... la Côte Vampire. Et la Côte Vampire, j'ai une petite théorie concernant la Côte Vampire. Parce que le problème de la Côte Vampire, c'est que c'est un peu la faction qui est sortie de nulle part. Personne ne s'y attendait. Et elle a pris aussi la place de certaines choses. Je spoil un petit peu ma vidéo sur Total War Hammer 3, mais une des grandes demandes de la communauté, c'est les Dogs of War, ce qu'on appelle les mercenaires ou les chiens de guerre. Dedans, vous aurez un melting pot de plein de factions. Arabie, pourquoi pas Albion, les Amazones, Thillé, Estalie, Principauté Frontalière. Un joyeux bordel Et pourquoi pas Nippon dedans aussi, etc. Un joyeux bordel, les Dogs of War. Et à mon sens... La Côte Vampire, c'est soit elle n'aura jamais de contenu supplémentaire, soit il faut lui trouver du contenu, mais il va falloir ouvrir un petit peu les vannes. Sachant que la Côte Vampire est arrivée avec deux seigneurs connus, hein, le premier c'est Luther Arkon, c'est lui qui est à l'origine. La Côte Vampire c'est lui en fait, hein, euh, c'est un peu le Mélenchon du game, hein, euh, la Côte Vampire c'est moi Et à côté de ça vous avez Noctilus, qui est celui qui est à l'origine de Dreadfleet. Le jeu de bataille navale de Warhammer, hein, le, le successeur de Manowar qui est aussi euh, le jeu de bataille, en gros c'est le Battlefield gothique, mais Warhammer Fantasy. Et en l'occurrence, eh euh, le grand rival dans ce jeu-là pour Noctilus, c'est tout simplement Jaegoros. Jaegoros, c'est tout simplement un Sartosien qui a fait ses armes en Et comme dans le roster Code Vampire, il bah, y a deux, code deux comptes vampires véritablement, mais ensuite bah, c'est Silostra qui a été créé toute pièce par Creative Assembly, qui est un fantôme bretonien, et l'autre c'est Aranessa, qui est pas du tout un mort-vivant, mais une Sartosienne. Pourquoi pas étendre le roster Code Vampire à une espèce de Dogs of War marine, avec l'idée d'en de, de, faire soit la renommée carrément, hein, elle l'appelait juste Dreadfleet ou euh, je sais pas moi, juste les pirates en fait, tout simplement, et d'en faire. Une, euh, une faction pirate. Et du coup, on ajouterait à la Côte Vampire tout simplement Jaegoros, qui est probablement le seigneur pirate le plus connu euh, de l'histoire de Warhammer. C'est un sartosien de naissance, comme je l'ai dit. C'est un ami d'Aranessa. Et il pourrait amener justement les unités vivantes pirates qui manquent cruellement à Aranessa. Et qui manquent cruellement parce que bah, les gens, quand ils s'imaginaient, les joueurs s'imaginaient Sartosa, on s'imaginait vraiment des vivants, pas des morts vivants. Donc ça pourrait être l'occasion de compléter le roster de la Côte Vampire avec des unités vivantes qui serait spécifique à Ranessa et à lui. Et en plus de ça, bah, potentiellement des mécaniques sans corruption vampirique. Et euh, avec un objectif similaire aux autres, va autres seigneurs vampires, enfin seigneurs de la côte vampire, à savoir bah, monter son infamie, traquer les autres capitaines pirates. Et lui il aurait bah, une rivalité pure et dure comme dans son histoire avec Noctilus. Et du coup ça serait l'extension euh, de la faction en faction pirate. Maintenant ça, c'est un call de ma part, j'en suis euh, totalement conscient. Mais c'est une grosse demande de la communauté, parce que Sartosa, il y a même un super mode hein, qui rajoute des unités à Sartosa parce que bah, malheureusement Sartosa c'est pas du tout cohérent dans le lore, Aranessa, elle est censée détester deux choses dans la vie les Norse, parce que c'est une ancienne Norse mais non chaotique et les morts vivants puisqu'elle sert Matlan, Matlan le dieu des mers qui aime pas du tout les morts vivants donc l'avoir dirigé les morts vivants c'est dur À côté de ça, et celui-là je le trouve extrêmement fun et pour le coup très très très réaliste et réalisable c'est Scratch, le seigneur pirate Skaven mort-vivant du clan Scurvy. Et ce mec-là, bah, il est génial. C'est juste trop trop bien dans l'idée, puisque c'est un seigneur pirate Scaven, donc homme-rat mort-vivant, qui en fait a été ressuscité par erreur par Noctilus, parce que ce bon capitaine P euh, Skaven, en fait, bah, il a vu une lueur verte dans la brume, il s'est approché et en fait c'était euh, juste... Euh, un léviathan qui avait euh, feinté et du coup il a cru que c'était de la malpierre il se fait bouffer par un léviathan, hein, c'est le truc que vous voyez chez la Côte Vampire, euh, l'un des objectifs suprêmes d'ailleurs, et au final il se fait bouffer par le léviathan mais lui et son équipage ont commencé à attaquer le ventre du léviathan de l'intérieur et ils se sont entretués en gros. Et Noctilus a voulu raise le léviathan et en ressuscitant le léviathan, le, euh, avec ses pouvoirs nécromantiques, <rire> par erreur en fait, il a aussi ressuscité l'équipage Scaven Pirate. Son histoire elle est incroyable. Et au final, et eh bien, ce qui pourrait être très intéressant avec lui, c'est un mix Scaven mort-vivant, un scaven code vampire. Avec pourquoi pas des scaven mort-vivants vraiment uniques. Et là, on irait potentiellement avec le clan mort. Ça pourrait donner des unités pour le clan mort mortkin aussi par exemple avec des, des, des morts-vivants euh, scaven. Mais ça, ça demanderait beaucoup de développement. Donc je pense honnêtement que le truc facile, ce serait un mix. Code vampire Scaven. c'est facile à développer pas de problème et ce serait très très fun et en mécanique et eh bien il aurait la corruption vampirique puisque c'est un mort vivant Scaven. sauf qu'en fait il aurait aussi les mêmes effets que de la corruption Scaven, c'est à dire que avec pourquoi pas le même système de bouffe mais surtout en fait et eh bien il aurait accès à la menace souterraine des Scaven. sauf que là ce ne sera plus menace souterraine mais menace des profondeurs. On aurait au lieu d'un tunnel qui est créé et des scaven qui sortent, eh bien on aurait tout simplement euh, les effets, vous savez, des, euh, scaven, les effets des, de la Côte Vampire avec ces effets de profondeur par exemple du, du Kraken qui sort. Sauf qu'il n'y a pas de Kraken, c'est juste de l'eau qui part et là, boum, t'as ton unité de scaven qui débarque. Ça pourrait être très facile à développer et ça pourrait être extrêmement fun. Donc moi j'aime beaucoup ce petit stretch euh, en tant que seigneur pirate et c'est un joueur en blizzard qui vous dit ça. Ensuite, on aurait un autre euh, seigneur pirate qui pourrait faire son apparition, c'est Amanotep, qui est le grand amiral des flottes roi des tombes. Et là, vous allez me dire, bah oui, mais pourquoi tu l'as pas mis dans les rois des tombes Bah parce qu'en fait, il apparaît dans Dreadfleet. Et Dreadfleet, bah, c'est littéralement ce qui a fait naître Noctilus. Et c'est le jeu euh, de figurines euh, à bataille navale. Et il est dans, ces, dans ce listing-là. Et c'est ce listing-là qui a ramené Aranesa, euh, qui a ramené Noctilus, etc. Donc, et qui a donné à peu près euh, ce qu'on a de la côte vampire. Donc. Amanotep ça pourrait être un seigneur code vampire qui amènerait dans son giron du coup des unités roi des tombes en fait hein, tout simplement Donc euh, un peu comme Scratch qui serait mix scaven, code vampire, lui serait mixte, roi des tombes, code vampire Sachant que, je veux dire, Nekara les rois des tombes c'est un peu l'origine de tous les morts vivants Donc euh, ce serait pas déconnant de le voir là-dedans est ce qui pourrait être intéressant avec lui, ce serait potentiellement un gameplay exclusif Horde, puisque bah, la plupart des joueurs code Vampire ne jouent pas vraiment le mode Horde des Codes Vampires, parce que bah, c'est très facile de s'implanter partout. Lui, sur le papier, même si c'est l'un des rois d'une des cités portuaires de Nehekara, le mettre en full Horde, ce serait pas forcément déconnant, vu que bah, c'est un mort vivant roi des tombes, le mec hippie il récupère ses vestiges et il est envoyé par ses Cetra. Ça marche très très bien, je pense. Un gameplay exclusif Horde, pas spécialement compliqué à développer. Avec euh, bien sûr mode horde rework évidemment. Et enfin, le dernier, celui que je juge peut-être le moins crédible, et pourtant, et pourtant, c'est Van Geist. Pourquoi je le, le juge moins crédible bah, C'est un seigneur pirate fantôme. Et la création de Silostra bah, a pas mal écarté ce petit gars-là. Parce que ça ferait euh, bah, ça serait très redondant avec Silostra. Donc soit héros légendaire pour Silostra, soit à la place, eh bien, on fait un, au lieu d'un mix code vampire et je sais pas quoi, eh bien, ce serait un mix code vampire chaos puisque bah, dans son lore euh, à la base il était anti-Chaos et finalement il a trahi euh, les mercenaires qui sont battus pour lui et il a rejoint euh, il a fait des pactes avec les dieux sombres et les forces chaotiques du coup eh euh, c'est un peu le seigneur pirate chaotique du coup au lieu d'une corruption vampirique il amènera une corruption chaotique et ce sera un mix avec démons du chaos et potentiellement des troupes du chaos c'est très thématique avec Total War Warhammer 3 donc pourquoi pas les démons du chaos avec lui et surtout un mix code vampire à ce niveau-là, je l'imagine à la fois très réalisable et en même temps, j'y crois pas des masses, donc je sais pas trop. Voilà pour ce qui est des, des factions de Total War Warhammer 2 qu'on pourrait voir dans Total Warhammer 3. N'hésitez pas à me donner vos, vos impressions. On a essayé de, de, de lister quand même les grands noms, ou en tout cas les trucs qui apporteraient vraiment des mécaniques unique euh, si jamais j'en ai oublié n'hésitez pas à les mettre en commentaire bien entendu mais on a essayé voilà de, de se borner parce que vraiment encore une fois je pense que c'est surtout les races du 1 qui vont être bichonnées en plus des races du 3 évidemment les races du 2 elles ont été pas mal bichonnées Khemri et euh, enfin les rois des tombes et les codes vampire et la code vampire peut-être un petit peu moins du coup c'est pour ça que j'ai un peu plus accès sur Code vampire et, et roi des tombes mais globalement bah n'hésitez pas à me donner vos impressions moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos et euh, à un rendez-vous sur la partie 3 qui sera sur le chaos et les races du 3, voilà. Plein de bisous. Salut, je suis Pouloulouk, le petit skink. N'hésite pas à servir les anciens en likant la vidéo. Est-ce que je suis crédible quand je dis ça <rire> À partager autour de vous évidemment, hein, ceux qui se poseraient des questions sur Total Warhammer 3, like le Twitter, non c'est follow Twitter, merde. Et likez Facebook, tout ça, tout ça. J'ai fait des vidéos sur Warhammer aussi, tu pas aller voir la playlist. Bisous.